Une et deux, voici petit poupou, une et deux, voici petit poupou, l'ami des tout petits poupou. l'ami des tout petits poupou Et deux et trois, voilà cranlette et grouf, et deux et trois, voilà cranlette et grouf. Les Petit Poupou, les amis de Petit poupons. Et trois et quatre, voici Lily Rose Trompette Et trois et quatre, voici Lily Rose Trompette Les amis de Petit poupons, Les amis de Petit poupons. et 5 l'aventure va commencer et 4 et 5 l'aventure va commencer avec les amis et pour.